Local technique, filtration et traitement de l'eau de la piscine, équipement complet. Il s'agit là d'un local technique de traitement de l'eau d'une piscine par électrolyseur au sel. Je qualifie cet ensemble d'appareils, tout en étant relativement simple, d'unité de traitement complète. Bien entendu, elle peut être améliorée, notamment par la domotique, communication, gestion de l'énergie, etc. Mais l'investissement est déjà assez important et le bénéfice en matière de sécurité, d'économie et de gestion me semble suffisant. Pour décrire et comprendre son fonctionnement, commençons par les conduits d'aspiration. Nous avons de haut en bas les skimers, le conduit dédié à l'aspirateur manuel ou robotisé, la bande de fond du compartiment du volet immergé et l'aspiration de la bande de fond du bassin. Chaque conduit est pourvu d'une vanne permettant ainsi de choisir et privilégier tel ou tel secteur. L'aspiration de l'eau du bassin est assurée par la pompe et l'eau est ensuite dirigée vers le filtre. Le fonctionnement de ce système est géré par le coffret de commande de la filtration. Une fois filtrée, l'eau est dirigée vers la pompe à chaleur. Elle est alors chauffée ou refroidie progressivement selon la température extérieure durant les périodes de filtration. Les trois vannes du bipass permettent d'isoler la pompe à chaleur du circuit de filtration en cas de nécessité. La gestion de la pompe à chaleur s'effectue par le coffret de commande déporté. À la sortie du bypass de la pompe à chaleur, l'eau réchauffée ou refroidie est conduite vers la piscine. Pendant ce parcours, elle va subir au moins deux traitements. Le premier est l'électrolyse de l'eau salée. C'est le contrôleur d'électrolyseur qui va décider de l'opportunité de cette action. Pour cela, un détecteur de débit a pour mission d'indiquer au régulateur de l'électrolyseur que la pompe de filtration est en action. Information impérative pour la mise en fonction de l'électrolyseur. Grâce à une sonde ORP, communément appelée Redox, le régulateur va être informé du taux de Redox positif ou négatif. Et en fonction de la demande sur cet appareil de la valeur de Redox souhaitée, la mise en marche de l'électrolyseur sera ordonnée. Celui-ci, via la cellule d'hydrolyse, va produire du chlore qui régulera le taux des infectants dans l'eau et donc le redox. Et si les réglages sont bien effectués, un cercle virtuel s'installe. Cependant, un autre élément très important doit être contrôlé. Il s'agit du potentiel hydrogène ou pH. Un contrôleur de pH est alors indispensable. Il s'agit là d'une pompe péristaltique qui aspire dans un réservoir le produit correspondant au choix de réglage que l'on a privilégié (pH plus ou pH moins, qui sera alors injecté au besoin dans le conduit de refoulement vers la piscine. Pour effectuer ces mesures, cet appareil utilise une sonde de pH qui détermine le taux d'acidité. L'utilisation d'un électrolyseur au sel peut favoriser l'augmentation du pH. Le taux de pH s'exprime sur une échelle de 14 unités. Un taux inférieur à 6 indique une eau acide, supérieur à 8, une eau alcaline ou basique. Le taux idéal pour obtenir une eau avec un pH neutre se situe entre 7,2 et 7,4. Deux autres facteurs sont importants pour la gestion de l'eau. Il s'agit de la température et en l'occurrence, sur cette installation, du taux de salinité. Ce rôle d'information est assuré par le capteur salinité-température. Tous ces appareils comportent des composants et circuits électroniques qui sont susceptibles d'être perturbés par des courants de basse tension inoffensifs pour les baigneurs, générés par le frottement de l'eau dans les conduits PVC, l'électricité statique, mais aussi et surtout par la cellule d'électrolyse. Il est donc important de permettre à ces courants vagabonds de s'évacuer. Pour cela, une anode de terre est installée sur le conduit à la sortie de la pompe. La gestion du niveau d'eau dans le bassin peut être confiée à un régulateur de niveau d'eau. Et enfin, un élément obligatoire si on laisse libre accès au bassin, une couverture de sécurité. Ici, un volet immergé. Pour connaître l'utilité et le fonctionnement de tous ces appareils, rendez-vous sur le blog bâtirsa maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.